Calico est un jeu de pose de tuiles et de collection. Le but est de coudre une courte pointe pour y poser des boutons et y attirer des chats. Dans Calico, les joueurs s'affrontent pour coudre la plus belle couverture. Mais attention On ne fabrique pas une courte pointe n'importe comment et chaque élément du patchwork doit être pensé en amont. Chaque joueur possède un plateau qui représente sa couverture. Il ne reste plus qu'une zone à coudre pour la terminer. Au début de la partie, chaque joueur commence avec deux tuiles pièces de tissu en main. Trois tuiles sont placées sur la table et constituent le marché. Lors de son tour, le joueur place l'une des pièces qu'il a en main sur son plateau. La pose est totalement libre et il peut la mettre sur n'importe quel emplacement vide. Il choisit ensuite l'une des tuiles du marché et le tour passe au joueur suivant. Au début de la partie, chaque joueur place trois objectifs sur certains emplacements spécifiques de son plateau. Ils permettent de gagner des points en fin de partie si les conditions sont remplies, et s'appliquent sur les tuiles directement adjacentes. Les objectifs demandent généralement un certain nombre de tuiles identiques. Il est possible de les valider avec les motifs ou les couleurs. Mais le joueur gagne plus de points s'il arrive à le faire avec les deux. Qui dit couverture dit forcément chat. Mais attention, ces adorables petites créatures peuvent être capricieuses. Ils n'acceptent de venir que sur une zone de leur forme ou de leur taille préférée, composée uniquement de l'un de leurs motifs préférés. Et pour égayer un peu un patchwork, rien de mieux que quelques boutons. Pour pouvoir coudre un bouton, le joueur doit constituer un groupe de trois tuiles adjacentes de même couleur. Si un joueur arrive à coudre un bouton de chaque, il gagne un bouton arc-en-ciel à placer n'importe où. Pour les chats comme pour les boutons, il est possible d'utiliser des tuiles déjà présentes au bord du plateau. La partie s'arrête lorsque chaque joueur remplit son plateau. Chacun additionne les points de ses objectifs, avec ceux de ses chats et de ses boutons. Calico propose une variante familiale, avec une mise en place simplifiée et aucun objectif. Il est aussi possible de réduire la part de hasard à deux joueurs, en retirant certaines tuiles tissus. Un mode solo permet aux joueurs de coudre en solitaire. Le jeu se déroule de la même manière qu'un multijoueur, mais la dernière tuile du marché est défaussée à chaque fin de tour. L'une des pages permet de garder une trace de ses exploits en coloriant les cases de sa couleur suivant ses points et d'autres éléments. Il est possible de rendre le jeu plus compliqué en ajoutant des restrictions. Enfin, 10 scénarios proposent une mise en place et des objectifs spécifiques. Pour conclure, Calico est un jeu de pose de tuiles aux règles simples. Mais réussir à poser ses tuiles de manière optimisée n'est pas si évident.